Milouz LM, let's go J'adore Milouz, j'adore LM. J'adore Milouz LM. Ce qui est dit n'est plus à dire. Non, Maintenant, en page, quand on y pense... C'est dingue, hein je sais pas si vous y avez déjà pensé, mais le nombre de conneries qu'on fait quand on est petit... Et on se dit mais j'ai vraiment fait des... Mais même parfois on est méchant. Le nombre de conneries qu'on fait quand on est petit et la méchanceté. J'aurais dû acheter ça là, c'est un peu bête. Euh, la méchanceté dont on fait preuve quand on est petit, c'est incroyable. Hein. Mais on n'est pas méchant, on sait pas. Mais on dit des choses tellement méchantes à des gens de notre famille. Hein. Moi, je me souviens, quand j'étais avec mon cousin, quand j'étais petit. Et avec, euh, chez ma grand-mère, on était tellement méchants avec ma grand-mère. Elle était tellement cool avec nous, franchement. Meilleure grand-mère ever. Et nous, on était vraiment des... Des, des petits enculés. Hein. le terme Franchement, le terme n'est pas galvaudé. On était des petits enculés. Hein. Après, quand on grandit, on est plus gentil, mais... On est méchant de base, on s'éduque avec l'âge, je crois. Ah, mais clairement. Ah, en, en vrai, on était méchants. En fait, c'est après quand t'es... Je sais pas si c'est comme ça. Moi, quand j'étais seul avec ma grand-mère, enfin, j'étais tout le temps seul, enfin, pratiquement tout le temps seul avec ma grand-mère, j'étais sympa. Mais c'est vrai que quand j'étais avec mon cousin, mais vraiment, on était des démons, quoi. <rire> mais des vrais démons, hein. Lucifer Morningstar, hein. Euh, je vais plutôt prendre le murloc, je crois. Waouh putain il a un bord de fou il sans déconner. Chiant ça. Je me gagner là, je suis déçu. Oh là là. Sacré hein. Bah arrêtez, on n'est pas méchant quand on est petit, sauf si on est un petit con. Bah on est tous. Franchement on est tous un peu des petits cons. Allez, ouais. rien. Ça même je triple maintenant. Ouais, je suis en train de faire un truc là je suis pas sûr de moi <rire> ne, ne faites pas ça chez vous En fait j'aimerais bien tripler 2-5 mais je pense que ce sera compliqué en terme de tempo wow. tout On va quand même chercher un 4 histoire de ne pas se faire trop 2-8 hein 2-2 de et 1 c'est mieux une 2-8 hein Ah, je vais quand même chercher un 3. Histoire de tenir. Alors ça, c'est bien ça en vrai. Là-dessus. Je vais juste faire ça. Prochain tour, je vais juste up. Là, c'est les fesses qui tiennent. Et ensuite, re-up et double 5. Un peu ballsy, mais en même temps, pas totalement greedy. Allez. Ça va passer hein. Ça va passer hein. Un peu gluant mais appétissant. Non non mais c'est pas mal là. Donc là c'est le tour où... Oh, par contre quand Toki c'est chiant. Moi. 3 triples tour 4 c'est un record du monde, non Allez, ça marche. <rire> si tu le dis. Ok, si je le mets c'est toi qui l'as dit. Hein. Ce ne sera pas putaclic. Hein. Enfin, en vrai c'est pas un record du monde, mais c'est pas mal. C'est énorme. 3 triples tour 4. En vrai c'est pas mal. Hein. Franchement si on fait une belle game à la fin... Ça pourrait être le titre de la vidéo. Hein. 3 triple tour 4, incroyable <rire> Vous avez entendu ce petit bruit sexy Ça veut dire que quelqu'un a pris l'eau Fresh. Quelqu'un va se faire extrêmement plaisir et à gagner de l'argent avec l'offre Hello Fresh. Il a de la chance. Il est surtout très intelligent. Je vous un bon ouais, ça peut tenir, ça peut tenir. Ah, il a pas encore fait son pouvoir, mais c'est ok hein. Ça tient, ça tient. J'allais dire en ta 26, il y a Calegos après, mais on n'y arrivera pas en ta 26. Hein. Je suis l'ami d'un ami. Je suis Barry. Attention, il est aussi gros que fou. Eh, hey, Manomi, Manomi, là, elle est où Oh, bien ça. Oh, wow. Oh, bordel. Show me, your name, me Envie de mourir. Oh non. J'ai appelé les rouillards. Pas eu le temps. Je pense que vous avez une chance de Bon, ça tient quand même. Sans indiscrétion, il a coûté combien ton casque, Fish euh, C'est un casque pour streamer, hein, ça 500 euros. et uniquement un casque professionnel. Donc tu peux pas, il n'y a pas de port USB, de machin comme ça. C'est un euh, XLR ou un truc comme ça, un câble XLR. C'est très indiscret de demander ça. Ah, <rire> je rigole. Ok. Est-ce que je serais pas en train de faire l'amour à mon adversaire, là, hein à mes adversaires Là, je suis quand même en train de faire des dingues. Des dingues, comme on dit, non Pas le temps de tout jouer. Pas le temps de niaiser. Ouais, c'est un peu tard, non? Franchement, je suis même pas sûr que ce soit trop tard. Ça croustille! Le crustacé! Ok. Pourquoi y'a pas de magma lock? Est-ce que je pars en Nomi ou pas Bah je pense pas hein Plutôt LM non avec ça Ça c'est bien avec LM hein Je que les mini-rag je pense que je vais partir en bran mini rag et Murloc tant pis pour la Nomi Je reste là hein. Je reste taverne 4 hein Enfin un Bran en fait Vais-vous faire un sandwich! Ah, je la vire en vrai. Un vrai de vrai, je la vire. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Where is my bran? Where is my bran? <rire> J'ai ce envie de prendre un autre comme ça si j'étais au tard Dame de chichou. Ah lose. Le pléo va vous mais En fait je suis à 24 J'étais en train de me dire mais pour mes triples, non non Il va prendre la foutre, lui hein. En fait je vais chercher les 5 et les 5, bon c'est pas grave, c'est ça quand même Je peux vendre un buddy non Parce, Ouais, pas sûr Double nomi, c'est tentant, ouais mais double nomi, c'est un peu tard Sachant quand t'as 25 il n'y a pas beaucoup Enfin, à part les gros bleus, je pense qu'il faut Bran Doré, hein. Bran Doré Ménagerie. En fait je peux faire que cette game elle s'accélère très très vite, hein. genre tous les adversaires que je vais rencontrer je vais les tuer. Enfin, je vais essayer. Ah, voilà. Je suis l'ami d'un ami. Je suis Barry Bah en fait je, je up dès que j'ai mes euh, 24 gold Lol. <rire> Il faut Théotard en fait, il me faut mon Théotard Je peux faire un double up en vrai On va pas le buter lui Est-ce que je fais pas un up là En fait, en 5. Ouais, je sais pas. Ça sert à rien, on fera un double up. Hein. Autant continuer comme cela. Hein. Comme ça j'ai que des 6 maintenant Un peu tricky là ce que je fais mais Ouais pas évidente cette partie, hein. mais elle est belle. faudrait monter au tard, mais peut-être un peu tard maintenant. Ah, est... Elle est incroyable cette gamme, elle est sublime. En fait, je suis en train de me dire que le Bran, il est pas... Euh... Genre, typiquement, si je trouve un Théotard... Assez gridis hein. peu trop quand même. Laissez-vous tenter par une taste. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en gros. Ah bah, Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Approchez. Une couronne, la même mesure. <rire> Wow, C'était méga greedy de virer la mantide, Mais j'ai confiance. Dans ma euh, ligne de play. Ouh.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 Une tasse de thé C'est une sacrée armée que vous formez là Un cadeau pour Asha. ça va faire de bons dégâts Pour la justice Vous prenez des risques, commandant. ce vous voulez faire. OK. Voyons si vous parvenez à rester en On va perdre je crois Oh il a mis 31 lui Vous imaginez on aurait pu le tuer Oh lui il a le board parfait Je pense qu'il a peur de nous hein J'ai envie de le garder, lui, encore un peu. De bah, toute façon, je suis invincible. Hein. En fait, l'idée, c'est de finir sur euh, ça, ça, euh, pardon, ça. Quoique, hein, je dis... Ouais, non. Ça, ça, ça. 1, 2, 3. Une mounted. Une héros. En vrai je sais pas. De toute façon on va acheter plein de 6 au prochain tour j'imagine. Voilà j'ai vraiment pas peur mais... J'ai vraiment pas peur. J'ai triplé combien de fois Euh pas beaucoup je crois. 10 je crois. Très bien. Ouais, l'autre il avait euh, double mounted, hein, peut-être essayer de prendre un tunnelier. On a moins de Boubou que lui, donc peut-être tunnelier je pense. Je pense qu'on va, on va peut-être essayer d'acheter des 4 pour tunnelier. Je pense qu'il va tuer l'autre, hein. on va se retrouver en finale tout de suite, ouais, évidemment. évidemment. Ok, parti. On va quand même prendre les taunts. engager une recrue tant que vous le pouvez Ah. On va quand même tenter un truc. On va tenter un truc. ça c'est pas mal hein. je suis super propre dans cette gamme franchement elle est magnifique cette gamme je crois que c'est une des mes plus peut-être la plus belle game de la méta que j'ai réalisé elle est d'une. franchement euh, on est tour 14 genre je joue 100% en fait je suis invincible je pense hein. je pense que je suis invincible et pourtant lui il fait une sacrée sortie hein. fort dans mon board en fait ouais, ouais c'est beau hein. franchement cette gamme elle est waouh waouh waouh waouh waouh la combinaison avec milouze elle était c'était incroyable on était taverne 4 on pouvait acheter tous les 5 du jeu genre c'était une dinguerie quoi Après on a fait un beau tour Où on a pu acheter Toutes les 6 du jeu Alors, On est en à 25 Ouais c'est fou hein